La vigne en biodynamie, euh, cultivée avec. Euh, en fait, c'est euh, de remettre en lien le, le, la plante avec. d'abord euh, avec l'homme, avec soi-même, c'est de se mettre au diapason, et puis euh, la plante, la remettre dans sa fonction première, qui est d'être en lien avec l'univers, les, avec les, avec en fait. Mais pour s'occuper de la vigne, ben, on le fait avec nos mains avec notre cœur et puis avec des avec des, avec des moyens en fait avec les produits avec ce qu'on trouve autour de nous c'est à dire on travaille beaucoup avec les, avec les plantes on utilise des tisanes euh, on fait il y a dans biodynamie, on fait des préparations en fait on donne des modèles organiques aussi bien pour le sol que pour la de structuration de la plante euh, qui sont des préparations euh, à base soit de bouse, euh, la, fameuse bouse de corne ou bien la préparation de silice qui est une forme de, qui est une préparation à base de cristal de, de rush Et puis après ben on essaye puis de recréer puis d'être d'être en harmonie avec c'est la notion d'équilibre et d'harmonie qu'on qu essaye de de, de travailler. Et en fait, de travailler un environnement dans ces, dans ces valeurs de la biodynamie permet de recréer des matières premières qui, sont, euh, qui, qui retrouvent leur vertus euh, vertu, euh, vertu thérapeutique euh, complète. Et puis, euh, ce qui fait qu'on a euh, en fait à profusion euh, plein de choses pour soigner la vigne pour soigner euh, soi-même le travail de la vigne c'est un partage qu'on fait pour, mmh. pour pour pour pour avec avec la vigne pour pouvoir avec notre environnement et c'est de trouver ce ce, ce plaisir, euh, quand on fauche, voilà, c'est un, un silence, il n'y a pas de moteur, c'est de trouver du calme intérieur. C'est une méditation, euh, ouais, ouais, une sorte oui. de méditation. Bah oui, la fait. vie n'est mmh. qu'une qu longue méditation, évidemment. Et surtout aussi, c'est euh, pour trouver un équilibre personnel. C'est-à-dire, en fait, l'idée, ce n'est pas d'être un vigneron, euh, vigneron euh, c'est d'être un vigneron heureux.